Ah... Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume.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 Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'il soit confus, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Amen. Mon âme bénit l'éternel, car il est digne de l'ouvrage, ma bouche célèbre tes Yes. glorifié, exalté soit ton sein, mon sauveur. Tu es vraiment vivant, mon roi. Tu es celui qui descend, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que toi tu es, Seigneur. L'orange et honneur à toi. Merveilleux est ton sein, mon Seigneur. Oh, tu es toujours présent, mon bien Seigneur. Que ton nom soit toujours exalté, mon sauveur. et nos bouches, nous te louons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, de nos larmes, ça nous chantons les chants des sillons. Pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, merci pour la force. Merci pour le soutien. Merci aussi pour le courage, mon bénémoine, Père Merci aussi pour la foi, pour le merveille que tu accomplis dans la vie de ton père, mon bénémoine, De mon frère et de ma soeur, mon roi. Tu les as rassemblés, bénémoine Père Saint-Dieu. Venant de l'Est et de l'Ouest, mon bénémoine, Seigneur. Ils sont à toi, mon Seigneur, bénémoine, Père oh Dieu. Ils ne sont venus que pour toi, mon bénémoine. Pour te rencontrer, Seigneur, pour cœur ils aient vraiment des expériences avec toi Seigneur Nous voulons vraiment avoir des expériences avec toi mon bien-aimé Seigneur et Sauveur Tu es le roi, tu ne changes au point Sauveur Tu demeures le même Dieu mon bien-aimé Père Saint Dieu Tu as fait de merveilles pour nous Père Saint Dieu Nous avons dit dans ton plan mon bien-aimé Père Saint Dieu Merveilleux, ta sagesse mon bien-aimé Père Saint -Dieu. Puissant est ton conseil à toi, mon bénémoine Père Tibissant. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Louange et honneur à toi. Merci encore pour ces instants bénis, Père. Donne encore la grâce d'être à toi, dans ces lieux, dans ta maison à toi, Seigneur. Nous sommes heureux, béni Père Tibissant, Dieu. Parce que la force nous vient de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Le soutien nous vient de toi, mon bénémoine, Père Tibissant. C'est toi qui peux nettoyer, bénémoine, Père Bissan, dieu Recurrer au-dedans de nous, mon béni, mon tu Merci d'avoir ramené ton peuple, bénémoine, Père de Bissan, dieu Des loin comme des présents. Seigneur, de les avoir vraiment, Père Tubissant, Dieu, protégés sur la route, malgré les difficultés, mon mes Père Saint-Dieu. Mais ils sont arrivés au bon pas, mon mes Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur. Oh Dieu, nous avons la victoire, mes Père Saint-Dieu. De les voir arriver, mon Père Tubissant, Dieu. Du Danemark, mes Père Saint-Dieu. Mais ils sont là, que ton nom soit béni, Père oh Dieu. Tu as protégé ton peuple. De loin comme de près, Seigneur. L'ouange et honneur à toi. Merci pour ta présence, mon roi. Merci aussi pour, oh ton saint mon Père Tubissant, ton Saint-Esprit, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Dieu, qui agit encore à nous, de Père qui est venu pour libérer les captifs, mon bénémoine, Père dieu Tu libères véritablement les captifs, mon roi. Et aussi tu guéris les malades, mon bénémoine Seigneur Dieu. Tu es le guérisseur, on pas dit Tu es le Dieu qui guérit, mon bénémoine Père Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Tu es notre rédempteur. Sois béni, sois glorifié, Père Saint. Merci pour les chants et les cantiques qui ont été chantés. Merci vraiment pour l'inspiration. Béni notre précieux frère Seigneur, qui soit béni, qui soit fortifié. Merci pour chaque soeur qui a rendu son témoignage, qui a aussi prié, béné pour chanter encore les chants, Péissant Dieu, pour les enfants, pour tous les bien-aimés frères et sœurs, qui ont à cœur de pouvoir chanter, bénémoins, Patrice, -on, qui ont chanté, parce que nous sommes là pour toi, pour te servir, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour te louer, parce que nous sortirons toujours plus que vainqueur, mon roi. Dans chaque réunion, nous avons toujours la victoire, mon roi. Nous te voulons de plus en plus, mon roi. Oh, change notre façon de voir. Change aussi, Patrick mon dieu notre façon de voir. Comprendre les choses, bénémoines, Patrice. Donne-nous ta compréhension à toi. Merci pour les psaumes, merci pour l'adoration, merci pour tout, Père. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te remercions, Père Saint-Dieu, parce que tu es vrai, Seigneur. Oui, tu touches le cœur, oui, tu libères le cœur, mon roi. C'est pour ça que nous sommes venus, mon roi, pour être complètement libre, Seigneur, pour te servir dans toute la liberté, Seigneur. Oh, Père Saint, nous t'implorons la grâce. Sois avec nous, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et chaque jour, nous te voulons encore toujours plus présent Et aussi puissant dans ta présence, béni Père personne, Dieu. Nous te demandons cette grâce et te remercions pour tout. Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment béni. Qu'il soit glorifié pour son amour et sa grâce et sa grandeur. Pour ceux qui nous témoignent effectivement au jour le jour. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons dans sa maison parce que depuis déjà la journée notre cœur brûlait toujours hein, vivement le soir pour que nous puissions nous tenir dans sa maison afin que nous puissions avoir cette communion avec notre Seigneur aussi communion avec nos frères et sœurs et communion autour de sa parole. Nous le remercions de tout notre cœur pour... Uh, ce chemin qu'il a tracé pour nous et qui nous accorde aussi ce privilège d'y être introduit dans cela. Je voulais lui dire merci et je pense que aussi nous faisons tous de même aussi pour nos frères et notre frère. Je crois à je pense, à que je ne vois pas tellement très bien. Ah, que Dieu te bénisse. Mais tu peux venir ici. Je voudrais que vous puissiez le voir et vous comprendrez bien pourquoi. Et je pense qu'il est venu avec... Euh, ses enfants? Et, et sont où donc euh, les filles de notre frère Mastaki? S'ils sont là, vous pouvez venir. Vous pouvez avancer, il n'y a pas de problème. Je voudrais simplement que. Oh là là, mon oh Dieu d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Venez. Oh! Je pense qu'il y a un problème, c'est que l'un ne comprend pas bien la langue. Hein. On, on, on traduit dans quelle langue? En anglais? Oh, an en English. Oh, no, oh, que Dieu te bénisse. What shall I say? God bless you. But you speak French. Just only English. But I say, God bless you. Thank you. Thank you thank Welcome. You. So I'm so happy to see you here. But I want just to share some few words just to testify for your father. Yes. But you have to know why I'm going to testify for your father. Yes? Okay. Notre précieux frère ici, que vous voyez, frère Mastak, il a quitté la Finlande. Elle est mal pardon. Et pourtant, je pense qu'il y a la sœur Carole est où ah. Je pense que la sœur Carole peut se souvenir de notre frère Mastak. Je ne viens plus. Ah, ah, ah. La sœur Carole est où Je voudrais la voir, qu'elle vienne un peu ici. Oui, qu'elle vienne ici. Parce que je crois qu'elle s'occupe la mémoire. C'est pour ça que c'est quand même important. Ah, oui, très ah, ah ben voilà. Voilà notre sœur Carole du Canada. Eh ben oui, parce que quand la sœur Carole est venue, je pense que c'était pour la première fois. Je, je pense que c'est là. La première, la première, la dernière fois. Mais je pense que nous sommes venus aller avec elle jusqu'au Danemark. Vous vous souvenez, ma bien-aimée sœur Et voilà la sœur Carole. Et c'est elle, effectivement, qui a eu la joie de pouvoir être reçu aussi par notre frère. Et le frère nous a bien reçus et il nous a bien logés. C'est pour ça, que je remercie mon frère Zaché pour l'hospitalité, parce que il nous a bien reçus chez lui. Je voudrais aussi, de tout mon cœur, bien le recevoir avec ses enfants, qu'il loge bien, qu'il soit bien nourri, parce que c'est aussi ma responsabilité. C'est pour ça que je ne veux pas que les gens comprennent mal quand j'ai dit, je vais aussi faire quelque chose pour ceux qui reçoivent, c'est ma responsabilité. Aussi longtemps que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir avoir le souffle de vie, je j'agirai toujours comme cela. Donc, ne prenez jamais en mal. Donc, il nous a reçus chez lui et nous avons eu l'occasion de pouvoir être bien reçus ainsi aussi. Il nous a nourris, il a, il, a, il a fait visiter notre soeur avec ses enfants. Peut-être qu'il. Voilà. Tu as oublié. Mon grand, si on peut tourner un tout petit peu parce qu'il y a la chaleur ici. Je... C'est comme cela qu'il a eu la joie de pouvoir promener notre soeur pour lui montrer effectivement tous les ans. C'est vrai, hein? Oui. avec la fille qui sont restés vraiment très belle, il oublie. Bon. Non, non, non, pas, Aziza. Et c'est aussi ce frère que vous voyez ici, qui pour la première fois, il était donc au Danemark. Quand il est venu ici, il a eu l'occasion de pouvoir écouter la parole longtemps. Et alors quand il a voulu retourner chez lui, il y a longtemps de cela, nous étions encore au stade des, des réunions comme ceci, ainsi de suite, effectivement. Et alors, il s'est dit, quand il est arrivé là-bas chez lui, il dit, « Mais comment je peux faire maintenant pour pouvoir, maintenant, continuer à pouvoir suivre des réunions ?» Nous n'avions pas encore les systèmes d'Internet. Et c'est lui-même qui s'est dit, « Frère, mais je pense qu'il y a une possibilité que vous puissiez faire en sorte que vous nous appeliez et que vous mettiez les cordes de téléphone dans la salle. » Et puis nous, nous continuons à pouvoir suivre les réunions. On a fait cet essai-là, je pense que Frère Emmanuel se souvient, ça date de longtemps, dit... tu te souviens encore Maintenant, tu as quand même la mémoire. Donc c'est ses frères ici, quand il a eu à pouvoir faire cette demande, c'est grâce et à cause de lui que nous avons maintenant été en fait dans les systèmes d'Internet pour que vous puissiez voir qu'aujourd'hui nous avons la connexion presque partout. Ça a commencé à partir de la demande de ses frères. C'est pour ça que j'ai voulu que vous puissiez le voir, <rire> que s'il si n'avait pas eu faire ces demandes-là, on ne serait pas intéressé de pouvoir aller dans la connexion. Mais c'est parce qu'il avait insisté. Et c'est comme ça qu'effectivement, que on a commencé par la connexion téléphonique avec les Danemark. Et puis, quand notre sœur Sarah est venue avec son père, ah oui, lorsqu'il a eu à pouvoir entendre la parole de Dieu, il a dit à son papa, mais si nous rentrons en France, comment on va suivre Alors, ils appellent, ils disent, « En enfin, fait, on a un système que notre frère a eu pouvoir nous donner l'idée. » On va aussi faire la connexion chez vous. Donc, on avait les Danemark, on avait la France, qui suivaient donc les réunions. Et voilà comment les choses sont donc arrivées. Que Dieu vous bénisse d'être venu. Et nous sommes. Ah, yes, you, you can understand. Maybe Father will just let you know. Nous allons donc prier pour vous. De hein, manière à ce que le Seigneur vous bénisse. Merci. Tendre Père et précieux sauveur. Merci encore de la joie que nous avons ce soir de pouvoir avoir notre précieux frère, Jean-Jacques, Père Saint-Dieu, qui a quitté avec sa famille, lointain, Père, et qui a des difficultés pour atteindre cet endroit, parce que les trains, les complications, jusqu'à ce qu'il prenne un taxi jusqu'ici, Père Saint-Dieu, qui lui a coûté beaucoup d'argent, mon béni, mé père Saint-Dieu, mais tout cela parce qu'il voulait atteindre cet endroit pour pouvoir te servir et te louer, mon béni, mé père Qu'il soit donc béni et fortifié encore davantage, avec ses enfants, père Père, Dieu. Nous prions aussi pour sa fille, qui est ton chemin aussi Tubissant, qui va aussi nous rejoindre dans ces lieux, en fait de voir prendre part aussi aux réunions, Père Saint-Dieu. Que sa famille soit bénie par, qu'il soit aussi béni pendant tout ce temps qu'il va passer par ses enfants, Père Tubissant, qu'il reçoive l'objet de leur désir en venant en cet endroit, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Parce que tu es toujours le Jésus présent, mon bien-aimé, Père Dieu. Qui entend nos prières, qui exauce, mon Père Tubissant. Seigneur, s'il a franchi les lignes comme ça, en faisant toutes les fois, Père Tubissant, même si les diables a failli le faire du... Père a le douter sur le chemin, mais il a persévéré. À prendre le taxi, Seigneur, mais c'est parce que tu as quelque chose pour cette famille. Oh, qu'il soit béni par, qu'il soit fortifié par. Merci aussi notre bénévole, car nous avons prié pour elle, pour aussi son mari, notre précieux frère, pour la tempête. Tu es celui qui calme la tempête, Père. Sois béni pour cela, car nous t'avons demandé cela, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. <rire> Thank <you so> much. <rire> Merci aussi pour euh, mon frère Dauda. Euh, Pourquoi? Euh, que Dieu te bénisse, que ce que j'ai entendu hier c'est, j'ai été touché dans mon cœur et je regardais ma soeur Sonia et, et puis je me suis dit bon Dieu, c'est tard, c'est ci puis je lui demande Mais qui va t'accompagner elle m'a dit que ma <rire> soeur Imelda et docteur Daouda lui ont offert l'hospitalité pendant ces deux jours de réunion que Dieu le bénisse richement. Oui. je remercie les seigneurs pour cela pour cet amour et pour toutes les portes qui s'ouvrent effectivement aussi, pour que nos frères et sœurs puissent bénéficier de cette grâce. Que Dieu soit béni. Là, je vois notre sœur Maïté, et là aussi, <rire> l'INSEE, elle est là derrière. Que Dieu te bénisse. Vous savez que c'est notre sœur. Hein? Euh, et puis je vois aussi Noémie là. Que Dieu te bénisse richement. Je vois tout le monde. La ah, sœur Maria aussi. Je veux que tout le monde quand même, oui tout le monde est là hein. oui. ma soeur et... je sais pas, je peux citer vos noms mais vous savez que je vous aime tous hein. oui. j'ai entendu ma sœur Irène qui a chanté son cantique ici que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver. Mais je pense que euh, mon frère Vincenzo de la France, il être, Ah mais je le vois là-bas au fond, à mon avis. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse pour la distance que tu as parcourue jusqu'ici, enfin, que nous puissions avoir. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de frères qui sont venus quand même des, des différents endroits. Enfin, euh, je ne sais pas, au moins que moi, moi je ne vois pas tellement très bien. Peut-être que si quelqu'un là que je n'ai pas vu, ou que je ne me souviens pas tellement très bien. C'est vrai, vous êtes tous ici de la maison, mais enfin. Mais quand on revient un peu de loin, c'est normal qu'on vous reçoive. Que Dieu soit béni. Donc, nous, nous souvenons hier que nous avons eu la grâce de pouvoir lire l'écriture dans, dans le livre de, des actes, au, au chapitre 15, dans les versets donc 13. Nous avons eu la joie tous ensemble de pouvoir réellement lire cette écriture, effectivement. Et, et puis, nous, nous sommes donc... Réjouis de cela, mais nous sommes partis avec une question. Cette question, c'était une question aussi sérieuse. Pour nos frères et sœurs qui n'étaient pas là, donc euh, hier, hier c'était hier, hein? nous étions ici hier hein? Oui, hier, Hier. donc hier c'était jeudi. Hein? Et nous sommes vendredi aujourd'hui. Demain c'est samedi, donc vous savez qu'on a réunion. Vous savez à quelle heure on a réunion Parce qu'il ne faut pas venir à 19h. L'habitude est telle que 19h, mais c'est 14h. Okay. Donc, ce qui n'est pas là, nous n'étions pas là, enfin, nous, nous voulons donc lire quand même l'écriture pour que, quand même, que cela aussi puisse arriver à pouvoir euh, comprendre cela. Oui, que Dieu vous bénisse. Donc, dans les actes au chapitre 15, nous, nous disons à partir du verset donc 13 où il nous est dit Lorsqu ils eurent cessé de parler,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 Et avec cela s'accorde la parole du prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je releverai de sa la tente de David et j'en réparerai les ruines et je la redresserai. afin que le reste des hommes Cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. » Tendre peur, nous voulons te dire merci encore pour cette grâce, ce privilège que nous avons de pouvoir nous asseoir dans ces lieux, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous as vraiment bénis dans, à travers les choses et les cantiques. Tu t'es manifesté encore mon roi et tu as ouvert aussi nos cœurs et disposant de pouvoir, Seigneur, entendre ta voix, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, qui peut toucher nos cœurs et nous ramener vraiment conscients de ce que toi tu es, si ce n'est que ton esprit Saint. ça en c'est pour cela que nous nous tournons vers toi, je me tourne vers toi, implorant ta grâce et te demandant pardon, Père Saint-Dieu, miséricorde et pitié, parce que je ne suis qu'un homme, mon roi. Ce peuple n'attend que toi, il a besoin que de pouvoir t'entendre toi, pas les pensées fabriquées d'un homme ou conçues par une certaine habilité d'un être humain, Père Saint-Dieu, parce que cela ne nous fera jamais de bien. Mais nous avons besoin vraiment de ton Esprit Saint, tu nous as fait la promesse, Père. Tu as dit, je vous enverrai les consolateurs, l'esprit des vérités. Il nous conduira, il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes cette génération et nous t'en remercions, Père, d'en être et de bénéficiaires. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons donc remarqué que il a mis un point d'odeur aussi important dans la manière dont les choses ont été donc exprimées, comme nous l'avons entendu, jusque pour que nous puissions nous rappeler cela, ce que il a vraiment fait quelque chose de particulier. Il s'est donc détourné donc, de ce peuple donc, dont on sait effectivement qu'il est, en fait, qui est les choix que Dieu avait fait de lui um, par rapport. Parce que si vous vous souvenez très bien, je crois, dans les Saintes Écritures, dans les livres de Romains, je suppose que c'est là, probablement au chapitre euh, 9, quelque chose comme ça. Alors, il dit Mais en ce qui concerne l'élection, en ce qui concerne l'élection pour Israël, ils sont aimés à cause de leur père. Vous voyez, Abraham, nous le répétons aussi souvent, je le répète, c'est vraiment un point fondamental, parce qu'il dit c'est le père de la foi. Et le Seigneur a vraiment eu à pouvoir dire et déclarer que si tu peux mesurer la distance du ciel et de la terre, si tu peux croire qu effectivement que je pourrais oublier et rejeter totalement la postérité d'Abraham. <rire> non. Il ne peut pas oublier la postérité d'Abraham. Et comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, il a fait quelque chose qu'aucune personne ne pouvait arriver à pouvoir imaginer, en fait. Comme vous l'avez entendu. Il a tourné les regards vers les nations. Vous vous souvenez Mais avec un point d'honneur qu'il a dit, Pour choisir du milieu de nations, du milieu d'eux, un peuple qui lui appartient donc, qui porta son nom. Un peuple qui porte son nom. Donc s'il porte son nom, nous l'avons entendu, c'est vraiment un peuple qui lui est donc acquis. C'est-à-dire, c'est un peuple qui a une particularité de ce qu'il y a quelque chose en ce peuple-là qui plaît à Dieu, en fait. Et pourtant, ils sont... l'ensemble de beaucoup, en fait. Le effectivement, aussi. Mais il a dit qu'il n'a pas choisi les nations. Il a, du milieu des nations, il a choisi... Il a fait un choix d'un peuple. Ce qui veut dire que s'il a choisi parce qu'il est Dieu, il n'est pas comme toi et moi, parce que notre choix, nous, parfois, est basé sur des, des, en fait, des, vous savez, des caractéristiques tout à fait élémentaires. <rire> parfois, ces caractéristiques, effectivement, que nous, sur lesquelles nous nous basons, en fait, en réalité, qui pour nous sont principales, mais en réalité, effectivement, dans la finalité pour la chose pour laquelle nous avons vraiment choisi, c'est qu'il y a vraiment plus de défauts que vous ne pouvez les remarquer. Il y a des exemples que je ne peux pas donner parce que bon, ça va vous sembler toujours frustrant, mais j'aime toujours, toujours donner des exemples concrets pour que ça vous réveille un peu, que vous puissiez comprendre, comprendre pourquoi j'ai dit que la finalité, ça sera décevant. Parce que vous avez les caractéristiques, en fait, dans votre esprit pour faire le choix. Mais Dieu n'est pas comme ça, en fait. Si Dieu fait un choix sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est que son choix a été déjà vraiment bien pensé. Alors, c'est que Dieu avait bien examiné la chose en question, dans tout le moindre détail, pour que, parce que Dieu, notre Seigneur, il est impossible qu'il fasse l'erreur. Jamais Dieu ne peut faire une erreur. Mais toi et moi, dans notre choix, on pourra faire beaucoup d'erreurs. Parce que nous ne maîtrisons pas tous les éléments dans le choix que nous faisons. Nos points sont toujours en fait pour une courte durée, pour une courte descente, pour une période en fait. Mais pour Dieu, Il nous dit quand même pour que nous comprenions ses caractéristiques. Il a dit :« Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Ça doit nous donner la possibilité de réfléchir. Nous pouvoir savoir effectivement cette personne que nous appelons Dieu, avec qui nous avons on nous affaire effectivement, qui est-il réellement Et quand il pose un acte, ça veut dire quoi exactement Parce que, comme nous le disions effectivement aussi, c'est que s'il si fait un choix sur quelqu'un, c'est que Dieu a regardé tous les paramètres. Amen. Depuis son origine, sa naissance, son parcours, Jusqu'à la fin, Amen. Dieu a regardé. N'est-ce pas qu'il nous dit dans les psaumes 139 Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que nous lisions Psaume 139. Voilà. Merci. Voilà. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et dit, Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix, Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô oh, éternel, tu la connais entièrement. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez imaginer ça, mon frère. Cet être-là, avant même que tu conçois la pensée pour que tu exprimes la parole, il la connaît. Non, j'aime Jésus, mon frère. C'est pour ça qu'il nous dit Mais quand tu, quand tu veux prier, ne me pas de vaines paroles. Parce que ton père, il va pas dit ton Dieu, mais ton père, ton père, père c'est écrit, mon frère. Vous suivez ma soeur. Ce n'est pas pour venir ici pour habitude, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. C'est important, les réunions que nous avons. besoin que Dieu agisse dans votre vie. Amen. Vos vies doivent changer, sœur. Vos vies doivent changer, frère. Amen. On ne peut plus continuer comme ça. Amen. Il faut que quelque chose de Dieu Amen. se fasse. Je remercie Dieu pour ma sœur Sonia qui, hier, je l'entendais. Elle a demandé, elle a dit, ma sœur, quand il te demandé ça, elle j'ai dit, frère, je veux ce feu. Amen. Pose-toi la question ma soeur, as-tu ce désir de ce feu Parce que depuis tout le temps ici effectivement, tu es toujours en train de tourner, toujours en rond. Dieu te donne l'occasion. Parce que c'est maintenant que tu me dis Seigneur, je suis là, je suis venu, je ne partirai pas sans la voir. Mais quelle attitude tu adoptes C'est ça le problème. Donc avant même que <rire> cette pensée monte dans ton esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir du respect de la crainte, de savoir la personne avec qui j'ai affaire, comment je dois tenir parce que tu peux tromper tout le monde ici. Mais quand tu te couches, même les pensées qui te viennent sur ta couche, il sait. Alors, dis-moi, car la parole n'est pas sur ma langue, et déjà, au éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est la vérité. Hein? Amen. Où irais-je loin de ton esprit Amen. Où peux-tu te cacher, mon frère <rire> Où vas-tu te cacher, ma soeur, mon frère, ma soeur Tu te cacheras où Dans le séjour de mort. Où vas-tu te cacher Écoutez bien. Il dit, mais, il dit, mais, où fuirais je loin de ta face Il dit, mais, si je monte au ciel, tu y es qui peut même te faire monter. Alléluia <rire> Amen. Tu peux collaborer avec oh, tous les démons. Vraiment. Tu peux même faire des pactes avec des satans et tout ceci, frère et soeur. Vous êtes en bas. Oui. Et bien sûr, c'est ce que les hommes politiques font. Ils font. Parce que vous m'entendez, vous non, non, parce que bon, je ne suis pas intéressé par leurs histoires. Mais ce que j'ai dit, mais ces monde aujourd'hui, ce sont des pactes qu'on fait avec des démons. Oui. C'est sûr et certain. Allez-y chez les politiciens. Vous vous doutez Ma soeur Marie Chantal, tu me pardonneras. Hein Ton papa était politicien, non C'est vrai, non Tu sais toi-même, hein Nous avons un témoin, c'est parce qu'on peut dire, oui, il faut me la regarder, c'est vrai, pour la regarder. Je sais qu'il ne va pas me créer des problèmes. C'est la vérité, non Que Dieu te bénisse. Son papa, grand politicien, tout le monde le connaît. Mais il peut vous dire, effectivement, ce qu'il a été à la maison. peut vous dire. Hein? C'est vrai, n'est-ce pas Bon, j'ai quand même un témoin ici. Non, Sois béni, ma soeur. Amen. Dieu est une fille d'Abraham. C'est un témoignage. C'est normal que Dieu un autre témoignage de ce que Dieu a fait. Amen, amen, Alors, il dit, il dit, si je monte au ciel, tu es, hein? si je me couche au séjour de mort, voilà, si je prends les ailes de l'aurore, et que j'ai habité à l'extrémité de la mer. Là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Et j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront. Mais la nuit devient même lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. Alléluia Oh, Jésus est merveilleux. Frères, et soeur, il est le tout-puissant. Il est, il est omnipotent, il est omniscient. Il est présent. Amen. Il est partout. Satan ne peut pas être omniprésent, mon frère. C'est pour ça qu'il a besoin des démons. Donc des anges, des chuches. Mais c'est la vérité. Oui. Mais Dieu est présent partout. Jésus est présent ici. Amen. Jésus est présent là-bas. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, mon frère. Amen. Amen. Que son nom soit Amen. béni. Alors il dit, il dit, il dit, il dit, verset 13, il dit, c'est toi, toi, pas quelqu'un d'autre, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Voyez-vous maintenant. Quand maintenant, il doit manifester maintenant ce qu'il avait. Donc, te faire en sorte que tu deviennes maintenant manifester comme un être humain Donc, lui maintenant, il était avant même que cela soit fait. Parce qu'il dit que mon corps n'était point caché devant toi. Écoutez bien, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Donc, il dit, tissé dans le profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, et quand ça, avant qu'aucun d'eux existât. Donc Dieu ne peut pas faire d'erreur. Donc quand il a fait un choix sur toi, c'est qu'il a tout examiné mon frère. C'est pour ça c'est absolument important que vous puissiez comprendre ce que nous lisions. Choisir, ce n'est pas ramasser. C'est pour ça, nous devons nous examiner frère, qu'on Ce n'est pas pour être à l'aventure. Ah, j'ai suffi de... Non Examine-toi sérieusement. Nous allons voir le temps de lire. Frère, la même chose. Sœur, la même chose. Parce qu'il faut que les habitudes cessent dans tout. Qu'on devienne sérieux dans les choses qui concernent Dieu, mon frère. Nous entrons dans une nouvelle année, frères et sœurs, mais les choses vont vraiment changer. Amen. Ah oui, frères et sœurs, non. Il faut, il faut vraiment que il ait, non, non, non, que Dieu nous aide, que nous accorde la grâce d'y entrer dans la nouvelle année. Amen. Non, non frères et sœurs, c'est absolument important que nous nous examinions. S'il a fait son choix. Alors, nous avons entendu effectivement, si on dit ça, il a démontré quelque chose de tellement, particulièrement merveilleux pour dire que, démontrant que ces choix qu'il a fait, ce peuple a une incidence dans l'histoire du salut. Vous entendez cela Vous avez déjà, je suppose que vous l'entendez, vous l'avez entendu dans les livres des Hébreux, je suppose. Hébreux au chapitre, je pense, 13, si. Nous allons peut-être vérifier cela si Dieu nous permet. Hébreu, chapitre 13. Attendez, je pense que c'est cela. Attendez bien, attendez bien, attendez bien. Oh, de ce que Ah, c'est oh. ah, ah, ah, ah. Voilà, c'est une occasion, c'est Voilà, Voilà, c'est une voilà, bien, nous allons y arriver. Voilà, c'est plutôt au chapitre 11, je suppose que c'est cela. Voilà, c'est quand c'est bon. Alors, c'est bon. Il dit ici, chapitre 11. On peut, on peut arriver à pouvoir lire donc euh, chapitre 11 de vers, de chapitre 11 des hébreux et verset euh, euh, 30 on peut peut-être lire un peu plus voilà donc c'est par la foi que le mirail de Jéricho tombait après qu'on a eu fait le tour pendant sept jours sans char Alléluia. Ah Amen. sans bélier Juste simplement l'obéissance. Des murs épais, chose impossible. Vraiment. Mais les murs de Jérôme sont tombés. Amen. Alors, on dit Et c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéron, de Barak, de Samson, de Jesté, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule du lion, du lion pardon, éteignirent effectivement la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point des délivrances fait d'obtenir une meilleure résurrection. Bon. Quand on parle ici de délivrance, ce n'est pas les délivrances que des démons qu'on ont refuser d'être livrés. Est-ce que vous avez compris non, c'est parce qu'en fait, comme, comme dans, les, dans les prisons, si vous, si vous, si vous n'abandonnez pas votre foi, eh bien, on peut vous tuer. Vous comprenez cela C'est cela dont on parle, effectivement. Mais c'est quand quelqu'un a possédé, il a besoin d'être délivré. Mais qu quelqu'un qui refuse d'être délivré, bon, c'est son problème. Alors il dit.. Euh, ah c'est ça, verset 36, il dit, d'autres subirent les moqueries et les fouets, les chênes et la prison. Vous vous souvenez Vous comprenez, non Ils furent lapidés. Vous entendez cela « Sciés » parce qu'ils ne voulaient pas abandonner pour leur foi. « Torturés, ils moururent, tués par les feu, par les pêpes, pardon. Ils allèrent donc ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Vous entendez, frère Ce peuple a souffert. Hein si vous, vous n'avez pas été si vous n'avez pas souffert. Hein on les sciait et tout ça. Imaginez si c'était l'un de vous qu'on aille à pouvoir faire, même prendre les fouets avec des couleurs. Mais vous allez abandonner vite la foi. Hein? Et si déjà aujourd'hui vous êtes comme ça, là-bas on dit bien on les sciait pour qu'ils abandonnent la foi. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, mon frère et ma soeur. Vous êtes très bien dans, dans vos endroits douilleux et ceci et cela. Et, et vous vous plaignez encore, en fait, davantage. Et vous dites, ah, nous sommes fils de Dieu. Et puis même, c'est un luxe, vous, vous sentez tellement bien de pouvoir, ah, non, je viens oh, au camp, je me sens pas bien, j'ai pas envie de pouvoir aller. Ah, ben, ben, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais les vôtres là qui vous ont précédé, même dans les moments difficiles, ils avaient cette, cette foi dans la parole de Dieu, dans ce que le Seigneur leur a dit effectivement. Si, écoutez bien maintenant, il dit, et, le, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entres de la terre. Tout cela à la fois de quel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et vous pouvez comprendre cela. Mais là, continuons. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Je vous avais demandé, prenez le temps de faire asseoir vos fils et vos filles. Parlez avec eux. Posez leur la question, est-ce que vous comprenez pourquoi nous allons dans ces lieux-là Parce que ce serait triste que vos enfants viennent ici par habitude. Qu'ils soient là en train de pouvoir chanter par habitude. Parce que vous pouvez voir effectivement, s'ils si les font par habitude... Regardez leur comportement. C'est pour ça que j'ai demandé aux parents. Parce que vous êtes concernés, parce que Dieu vous a donné la grâce. de comprendre les choses. Vous connaissez l'importance de ce que nous entendons maintenant en parlant. Prenez quand vous aimez vos enfants. Parce que frère, il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère qui voudrait partir vraiment dans l'enlèvement et laisser ses enfants dans les tourments. À moins que tu ne sois pas quelqu'un. Je ne vois pas comment Dieu va te prendre toi. Vous savez, Dieu nous a donné des témoignages extraordinaires pour que nous puissions voir quand il parle de l'élection. Je vous en supplie. Job s'est levé le matin. Il savait qu'il était Job. Mais n'oubliez jamais ses enfants. Mais vous, vous les laissez venir comme des prostituées. Comme des gens comme ça. Et vous, et, vous, et vous trouvez ça un plaisir de les faire comme ça. Mais vous les détruisez. Et vous pensez que vous, vous allez aller dans l'enlèvement et eux vont rester. Mais Dieu va vous demander des questions. Parce que pour aller là-dedans, frère, il n'y a que l'amour qui entre. Amen. Mais si tu n'aimes pas tes enfants, parce que ce n'est pas l'effet de dire, oh, « Je lui donne ce qu'elle veut. »« Et qu'il puisse s'habiller comme ça. »« Il peut marcher en poursuite. »« Pas de problème. » Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il faut de la crainte de Dieu. Et là, ah, l'amour de Dieu... Ça accompagne avec la crainte des choses de Dieu. Amen. Donc, quand j'aime les miens, je suis exigeant. Quand c'est la parole, tu dois te conformer à la parole. Amen. Parce que si tu le laisses faire tout le temps, tu n'aimes pas les tiens. Et Dieu te demandera des comptes. Moi, je me demande, je me pose la question à vous, après je lui arriver. Dans quel ciel vous allez aller, après avoir entendu là la... Vous savez ce que la Bible nous dit hmm. Extraordinaire. <rire> vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, de la taille de la responsabilité que vous avez en écoutant la parole de Dieu. Vous jouez beaucoup sœurs. vous jouez beaucoup, frères, mais c'est la vérité, ça. Et je prie que Dieu nous aide, que nous prenons conscience. Dieu n'a pas joué en faisant son choix. Non. Vous savez, frères et sœurs, <rire> ce qui a fait de nous que nous puissions venir, dans différents endroits où on a entendu la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Amen. Que toi et moi, on se tienne dans un endroit comme ceci, qui puisse nous inspirer comme ça, puis chanter, mais c'est parce que quelqu'un est mort. C'était pas gratuit, il fallait la vie de quelqu'un. Quelqu'un a souffert pour cela. Et toi, tu te dis, Jésus-Christ m'a sauvé, et puis je vis comme un chien. Ma famille, Comme un chien. Mais on chante, mais on vit, on, on vient à l'assemblée, et puis paf, on va aller au ciel. Et je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire. Donc, tu dis simplement à Dieu, mais tu as fait une grosse bêtise. Il ne fallait pas que tu envoies, qu'il puisse mourir, effectivement, parce que bon, finalement, ça ne me fait absolument rien. Non, c'est ce, ce que vous faites, en fait, en réalité. Oui, mon frère, c'est ce que vous faites. Oui, ma soeur, c'est ce que vous faites. Sondez-vous en fait. Regardez-vous à l'intérieur de chacun de vous. Vous pouvez vous examiner. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce qu'il qu y a au-dedans de vous. Et même quand vous êtes seul, ce que vous sortez de votre bouche, vous le savez très bien. Donc, tous ceux-là qui ont eu à pouvoir souffrir comme ça, on s'est donné, et puis qu'on a fait tout ce qu'on a. Ceux-là ne pouvaient même pas arriver à la perfection sans... Ce peuple-là, que Dieu s'est choisi lui-même, qu'il a en fait un choix. Non, frères et sœurs, Dieu ne fait pas d'erreur. Maintenant, la question qu'on s'est posée, on va savoir, qui est donc ce peuple -là? Où pouvez-vous trouver ce peuple, en fait Où pouvez-vous donc trouver ce peuple Nous les disons tous, nous savons, nous avons donc la connaissance, et c'est que Dieu soit béni pour cela. Nous savons une chose merveilleuse, que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir, que nous avons passé beaucoup de périodes, en fait, et puis l'âge de Fès jusqu'à l'arrivée à l'âge de la Odyssée. Presque tout le monde, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne peut euh, sont peut-être pas au courant, mais tout le monde sait que nous sommes dans le dernier âge. Donc c'est la finalité en fait. c'est l'accomplissement, c'est fini ce n'était pas à l'âge de d'Ephèse que Jésus notre Seigneur allait revenir, pas possible parce que la période n'était pas encore terminée en fait il a venu lui-même que ce peuple là qui s'est choisi lui-même il nous a fait savoir une chose merveilleuse que lui-même lui-même pas quelqu'un d'autre aller en prendre soin le nourrir l'instruire dans tout le domaine effectivement uh -huh. il a dit à Pierre il dit sur cette révélation donc comme vous le savez je bâtirai mon église et comme vous le savez donc quand on parle donc de l'église il s'agit effectivement de son peuple vous êtes instruits dans ces choses. Mais il a fait la promesse que lui seul, il va donc en prendre soin. Maintenant, remarquez une chose. C'est que tout au long du temps dans lequel son église, effectivement, elle vient les turbulences qui se sont passées. Et passé, nous l'avons vu avec vous, il a toujours témoigné sa fidélité. Parce que même de quoi l'âge la de la Odyssée dit, le témoin fidèle est véritable. Dieu te bénisse. Si vous lisez, quand vous lisez les Écritures, ne passez pas. pas, pas, pas, pas, pas non. Dieu, il fait des choses avec précision. Et quand il nous parle dans sa parole, il faut que quelque chose qui soit en nous qui doit se réveiller. Apocalypse 11, je crois que c'est ça. 19, je pense, c'est verset 11 qui dit, son nom, et puis il dit, qui s'est parti dans son nom également, la parole de Dieu. C'est lui-même dont le nom est fidèle. Donc il reste fidèle. Il nous l'a dit, malgré notre infidélité. Je crois que chacun de vous qui est dans ces lieux comprend très bien ce verset. Toujours fidèle à sa parole. Même si nous n'en croyons pas, il reste fidèle pour accomplir sa parole dans le contexte dans lequel lui il l'a dit. C'est comme ça que la Bible nous fait comprendre qu'il reste fidèle à sa parole. Donc, tout au long des âges, et il a toujours fait ce qui est nécessaire pour que ce peuple loi, là, son choix-là, qui s'est choisi, parce qu'il est précieux dans son plan, précieux dans son programme, jusqu'à ce que, vous avez entendu, qu'il arrive à quoi À la perfection. C'est pour ça qu'on dit qu'il vous perfectionnera lui-même. Pas moi, pas un prophète, mais lui-même vos perfectionnement et on a ajouté il vous rendra inébranlable donc ça quand il dit ça, il ne ment jamais donc maintenant la question de pouvoir savoir ce peuple il est où parce que regardez je vous avais demandé de pouvoir lire les écritures Regardez comment Dieu exprime, effectivement, le regard qu'il pose sur ce peuple-là. Dans l'écriture que je vous avais demandé de pouvoir aller lire, pouvons lire dans un pierre. Chapitre hmm je pense que c'est cela et le verset 6 il nous dit car il est dit dans l'écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus l'honneur donc est donc pour vous je pense que dans votre version c'est pas la même chose hein? okay, je vais prendre la version que vous avez ça nous lisons la même chose merci Pierre, ce ici, ici. Voilà, que ça, si vous, vous permettez, comme ça, nous avons, du jour, et la même chose, voilà. Voilà, chapitre 6. Voilà. Chapitre 2, c'est 6, voilà, c'est 6. Il nous dit, donc, c'est ça chez vous, c'est son honneur se montre donc pour vous, n'est-ce pas, qui croyez. Mais pour les incrédules,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 une nation, un peuple, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant obtenu miséricorde voyez-vous, tous ces adjectifs, ces louches, en fait, qu'on donne à ce peuple, effectivement, c'est pour voir l'élan de cœur de Dieu, en fait, à l'endroit de ce peuple en question. Alors Comment est ce peuple <rire> Voyez-vous, frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, Dieu ne peut pas faire d'erreur dans le choix qu'il fait. Je vais vous lire quelque chose pour que vous puissiez voir par rapport à ce que nous venons de pouvoir lire ici, dans le livre de Matthieu. C'est que, il faut que nous puissions comprendre une chose qui est très importante. Nous avons lu dans ce livre de Pierre au chapitre 2. Nous avons bien entendu dans nos oreilles que son honneur donc se montre pour vous. Vous entendez cela Pour vous qui Est-ce que vous. Donc, vous entendez Vous, entendez, vous entendez, donc. Pour vous qui oui. Pas pour vous des incrédules. Est-ce que vous comprenez Amen. Maintenant, prenons dans les scènes d'Écriture. Dans Matthieu au chapitre 13. ou peut-être peut dans, dans Luc chapitre 8, peut-être probablement, bon, c'est toujours pareil, la même chose, mais enfin bon, je préfère que ce soit celui-là, dans Luc au chapitre 8, c'est aussi, voilà. Et voilà. la Luc chapitre 8, verset 4, il nous dit, « Une grande foule s'étant donc assemblée, et des gens étaient venus des diverses villes auprès de lui. Et il dit cette parabole-là. Un semeur donc sortit pour pouvoir s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut donc foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba donc sur le roc et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba donc au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre.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 Remarquez très bien, frères et sœurs. Nous le répétons aussi souvent, cest à que à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Vous vous êtes déjà posé la question de pouvoir savoir à qui exactement le Seigneur se referait quand il parlait. À vous, il vous a été donné de connaître les mystère du royaume de Dieu. La Bible nous fait savoir que ce sont ses disciples. Mais ces disciples-là, c'est quand même lui-même qui les a choisis. Vous me suivez? Jusqu'au bout? Jusqu'à la fin? D'ailleurs, dans sa prière, il a dit, « J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi. Et toi tu me les as donnés. C'est pour ça qu'il disait toujours pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi. La parole de Dieu, Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. On nous dit que la volonté de Dieu c'est qu'aucun ne périsse. Et ça c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est prêchée à tout le monde. Nous sommes là. Ce <rire> n'est pas que nous sommes dans une chambre fermée en cachette et puis on vous apporte la parole de Dieu. Sur les toits, on prêche. Internet est diffusé partout. Et tout ça, nos frères et sœurs prennent les prédications. Ils, et même pas les miennes, mais on prêche. La parole de Dieu est prêchée parce qu'on peut dire, ah frère, frère, ce n'est pas bon. Moi, je suis responsable de ce que Dieu me donne. Non, oui, parce que je sais que dans les pensées des gens, ils sont comme ça, comme ça, mais ce n'est pas, bon, pas un problème. C'est pour dire que donc, la parole de Dieu est prêchée sur le toi-même. Les gens, aujourd'hui, la possibilité d'accès du pouvoir. Ce n'est pas qu'on s'est enfermé quelque part. Non! Les vérités bibliques sont proclamées, en fait. C'est pour ça qu'il a dit afin que quiconque. Il n'a pas dit fait que les élus. Non, il y a fait que quiconque croit en lui, est-ce que vous suivez Mais périsse point, mais qui ait la vie Mais maintenant, quant à connaître le mystère du royaume de Dieu, alors là, il s'agit bien du mystère du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez Donc, sans rapport à 100% avec Dieu lui-même, parce que c'est lui qui garde le mystère. Et c'est pour ça que vous allez comprendre, parce que vous allez quand même comprendre les choses. C'est une grâce extraordinaire. C'est pour ça que quand vous dites que Dieu m'a révélé, soyez sincère parce qu'on est fatigué des révélations trop qu'on entend à gauche et à droite que Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé, frère et sœurs, c'est fatigant. Ça, c'est manque de respect à l'endroit de Dieu. Il faut qu'on ait du respect pour les choses de Dieu. Quand Dieu te révèle sa parole, c'est parce que tu es connu de Dieu. C'est clair parce qu'il a dit lui-même, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Je ne sais pas si on les lit très bien. Mais tu les as révélées aux enfants. Alors il nous dit, maintenant regardez très bien, par le suivant, il nous dit, voici ce que signifie cette parabole, verset 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin. C'est maintenant, pour que vous puissiez voir, frère, cette catégorie, en fait, de personnes, en fait, qui écoutent la parole de Dieu. Si donc... Et qui sont dans une congrégation, soit dans un lieu, non. Donc, la catégorie, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir, effectivement, parce que si Dieu l'a dit ainsi, c'est que c'est comme cela que cela se passe. Et vous allez voir cette catégorie, en fait, comment elle est sélectionnée. C'est qu'en les lisant, vous et moi, soyons sincères. Et vous ne mettez pas de loge au plus profond de vous-même. Mais soyons sincères. Regardez-vous, quelle catégorie. Vous n'allez pas me dire, hein. Mais dans quelle catégorie vous allez vous situer Parce que là, c'est les semeurs qui s'aiment. On n'a pas dit que les diables étaient venus. Non, non, non. Qu'on on était en train de s'aimer les interprétations. Non. Que Dieu te bénisse, Lise. Parce qu'on peut trouver des raisons. Oui, c'était des interprétations. Maintenant, ça, c'est le maître lui-même. L'auteur de la parole. Amen. Qui ne donne que la véritable parole. Amen. Qui sort, qui crée, qui Amen. transforme. Amen. Qui donne la sémence. Amen. Que Dieu te bénisse, Marie. Voilà la réaction qui se passe. Parmi les auditeurs. Parce qu'on dit, ah, Seigneur, j'ai pris, tu ne fais rien. Oui, le Seigneur fait toujours. La faute ne sera jamais à Dieu parce que Amen. Dieu ne Amen. fait jamais d'erreur. On attribue toujours à ah, Dieu ne fait pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu a dit toujours, tu demandes et je te donne. Amen. Amen. Alléluia. Alors il nous montre maintenant la catégorie. Nous les lisons ensemble. Il nous dit. Ceux donc qui sont les longs du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis, ils entendent quoi la parole de Dieu, hein? puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qui n'est quoi et soit donc Alors quel... Quelle nature de cette personne quand même, on doit se poser la question, qui peut donner accès à Satan après avoir reçu la parole dont tu sens que c'est vraiment la parole de Dieu et qui donne l'accès à Satan de venir, d'entrer librement, d'enlever cette parole dans son cas. Ça, ça doit nous rappeler quand même quelqu'un. Amen. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Caïen! Mm -hmm. Dieu lui a parlé, c'est lui-même Dieu qui a parlé à Caïen. Il lui a donné tout. Mais Caïen n'a hein, pas voulu écouter quand les diables... Mais c'est bien, c'est lui. Les péchés se couchent à ta porte. Et il a donné accès à qui? Mais c'est Satan qui est venu. Parce que si Caïen avait gardé cette parole, il n'aurait jamais tué Abel. Mais il a laissé faire, parce que... Vous voyez donc, c'est important que vous suiviez cela. Donc, sa nature à lui. Vous savez, le Seigneur Jésus dit une chose. Je ne vais pas rester longtemps, frères et sœurs. Mais nous avons... des moments où nous avons passé devant le Seigneur pour que nous sortons purs. Amen, amen, amen, amen. Le Seigneur Jésus dit... Et dans sa parole, comme nous l'avons référent dans Jean chapitre 8, toujours. Il dit, mais si Abraham était votre père, vous vous m'aimeriez. Vous garderiez ma parole. Et puis il dit, mais vous avez pour père les diables. Et vous voulez faire en fait ses œuvres. Vous vous souvenez qu qu va... que vous c'est parce que vous voulez me tuer ça vous rappelle rien mais quand il fait c'est écrit vous avez dit des noms que si vous voulez me tuer il ah, comment tu dis ça mais oui vous avez beau parler de diable et pourtant c'était des croyants non je pose la question dans quelle catégorie on le place vous me suivez Amen. Mmh. maintenant on doit se poser la question mais comment je peux laisser les diables à venir à m'influencer alors que parole m'a été donnée il peut m'influencer comme cela jusqu'à même enlever c'est pour ça qu'il dit à vous il vous a été donné mais en fait à eux parce qu'ils peuvent entendre c'est pas que Dieu dit je vous le prive Maintenant, vous devez comprendre ça. C'est leur nature, en fait, qui ne peut pas supporter la vérité. Il dit, mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous me détestez. Il dit, mais votre père, la vérité ne pourra aller Parce qu'évidemment, vous savez, c'est qui quand il dit des mensonges, c'est son fond. Vous connaissez, non son fond qui sort. Parce qu'il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Toujours des discussions. La parole est claire. Mais toujours, il y a quand même quelque chose que vous devez toujours ajouter à dire. Après, on ne va pas rentrer trop longtemps parce qu'il est 21h. Nous avons les temps. Hein? Mais je ne vais pas vous regarder longtemps, longtemps. Il y a des loin il dit 13 ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec choix mais ils n'ont point des racines ils croient pour un moment et ils succombent au moment de si tu crois pour un moment, quel bien la parole de Dieu peut faire pour toi Je vais vous montrer une chose. Je vais aller un peu, beaucoup plus vite. C'est dans le livre de Matthieu. Vous connaissez cela. La femme syrophénicienne, Elle a vu cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Elle savait que celui-là la capacité de pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. Il a cru. Mais regardez la tempête qui est venue. Vous avez lu ça, non Les disciples même lui disent ah, :« en voilà, l'épreuve dans la tentation. En ah, voilà. Parce que Et puis le maître lui-même lui dit je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Qu'est-ce que cette femme avait au-dedans d'elle La persévérance. Elle n'a pas dit bon j'ai cru, mais de toute façon j'ai vu son état ça pas possible, on me repousse. Et puis il me dit non, non, c'est fini. Non, non, non, non. non. Il est allé au-delà. Amen, amen. Gardant cette foi dans cette parole, il dit « Il est capable. » J'accepte ma condition, amen. ma souffrance, je vais persévérer. S'il faut même laver ses pieds, je le ferai. S'il faut même me coucher par terre qui marche sur moi, je l'accepterai. La persévérance, amen. ça, c'est ça le problème. Il se que une épreuve, une situation dans l'assemblée, au milieu de frères et sœurs, c'est la langue qui se dit on les trouve maintenant avec des vocables, ils deviennent spirituels quand il y a des problèmes en fait ce qu'il y a ici, c'est que chacun de vous vous devez vous examiner ma soeur parce que la mort je veux que vous entendiez cela, t'attends. Ne crois pas que tu vas vivre éternellement sur cette terre. Aussi vrai que tu es né, que tu es assis là, que tu m'entends, tu m'écoutes. Aussi vrai que tu seras aussi dans le cercueil. Si tu n'étais pas né, il n'y aurait pas de mort. Mais tu es né, tu es vivant, tu marches. Regarde ton âge. Tu as commencé jeune fille, jeune garçon, ainsi de suite. Regarde maintenant comment tu te coupes maintenant. C'est dire que je vais retourner dans le cercueil. Tu peux tout faire tu n'y échapperas pas. Maintenant, fais attention. Pendant le reste de temps que tu as, mets à profit. La gloire, ça ne te servira à rien. L'orgueil, ça ne te servira à absolument à rien. Tu as besoin d'être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Névois-nous. Tendre Père, précieux sauveur. Ce soir, nous te disons merci pour uh, ta bonté, pour ton amour, uh, ta grâce et ta compassion, pour la joie que tu nous donnes, Père Saint-Dieu, pour uh, nous tenir encore dans ta présence, Père Saint-Dieu. Tu as dit que c'est vrai, nous tenons dans ta présence à toi parce que nous sommes un peuple qui a besoin de toi, Père. Nous plairons, nous te supplions, Père, de nous positionner encore dans la place que toi tu veux, Seigneur. Nous avons marché parfois à travers, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas vraiment bien considéré les choses, Père, Saint Dieu, toutes. La plupart des temps, ce sont des choses charnelles que nous avons mis en avant dans nos actions, dans nos pensées, Père. Nous revenons à toi et nous implorons ta grâce. Nous voulons que tu nous aides à pouvoir prendre conscience, Père. Oh Dieu, comme mon précieux frère Christian, il chante toujours dans ce psaume 90-90, il dit, « Enseigne-nous à compter le jours pour qu'à nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oh, » La crainte de l'éternel et la haine du mal, c'est le commencement de la sagesse, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, mon roi, à pouvoir prendre conscience, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à pouvoir être éclairé davantage, être instruit, être enseigné pour que notre vie soit changée, Père Saint-Dieu, parce que nous ne savons pas quelle heure cette trompette pourra retentir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pendant le temps de notre pèlerinage, nous t'implorons la grâce de pouvoir nous aider nous soutenir et nous fortifier encore à nous instruire et, et de nous à, à tenir aussi nos enfants comme nous l'avons entendu Père nous ne voulons pas qu'aucun ne reste nous voulons vraiment les amener à pouvoir vraiment s'appliquer à ta parole à les instruire à, à rester comme nous l'avons appris déjà Père Saint-Dieu qui tout le matin, chaque jour et faisait tout ce qui était nécessaire pour que les enfants puissent se tenir dans la position juste au roi nous ne voulons pas et c'est libertinage Père Saint-Dieu, agir dans ta maison à toi. C'est vrai, ta maison est une maison saine, pas une maison de souillure, mais une maison sainte. Que tu nous traites, que nous travaillons dans notre cœur, que tu agisses encore davantage. sainte Sainteté à l'éternel. Et... Gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais. Merci pour ton peuple. donne une bénédiction pour Père Saint. -Dieu. Si demain tu nous accordes encore le souffle de vie, nous viendrons avec beaucoup de réjouissance, Père Saint-Dieu. Prions aussi pour. Notre soeur, la fille, notre frère qui est dans l'avion, qui va venir aussi, que tu le gardes, et tous ceux qui sont en chemin, comme on soit, pour venir aussi, Père Saint-Dieu. C'est de la Hollande, pardon. Tu bénisses encore, Père Saint-Dieu, et nous te remercions, Père. À toi la gloire, et à toi l'honneur, et la puissance, et la victoire. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bien, viens, mon grand viens. Merci. Seigneur, s'il vous